Salut à tous, cette vidéo pour deux petites choses. La première, vous êtes ici en train de nous regarder sur la page Facebook publique des Foulards Rouges de France. Les Foulards Rouges de France, c'est une page Facebook publique à laquelle vous interagissez, mais c'est également une page membre que nous avons intitulée désormais le club, le club des Foulards Rouges de France. Pourquoi le club Parce que eh c'est un endroit plus convivial dans lequel, entre membres, nous pouvons échanger, nous pouvons débattre d'actions futures, nous pouvons débattre de sujets d'actualité d'aujourd'hui. Nous débattons également un petit peu plus philosophiquement de l'avenir des Foulards Rouges et de l'avenir de la citoyenneté de cette République. C'est une page dans laquelle on est un petit peu plus précis, plus fluide, sur laquelle on a peut-être un petit peu plus de punch, où on se frite peut-être un petit peu plus entre nous, mais nous construisons. Donc devenez membre de cette page, le club « membre Foulards Rouges de France ». Et ça n'engage en rien, encore une fois je vous le dis, vous avez juste à cliquer, devenir membre et puis vous faites partie de ce club que nous sommes en train de construire. Nous organiserons régulièrement des réunions, peut-être dans vos régions, un petit peu partout, nous allons nous rencontrer et nous allons échanger. Les lives, nous avons plusieurs lives qui se sont déroulés sur cette page Facebook, désormais ces lives auront lieu sur la page club des membres à raison d'une fois par semaine, donc c'est beaucoup plus sectorisé. Et c'est vous, puisque ce sont des lives démocratiques, c'est vous qui allez choisir non seulement les thèmes, le jour et l'heure de diffusion de ces lives. Comment Eh bien, chaque semaine, on vous proposera un vote avec divers sujets. Vous allez voter les sujets que vous affectionnez le plus. Vous allez choisir le jour de diffusion. Ça peut être un dimanche, un lundi, un mercredi. Petite info, sachez que le lundi est le jour le plus facebooké, autrement dit celui où les internautes sont le plus actifs sur Facebook. Vous allez donc choisir le jour et l'heure, ça peut être 19h, 21h, 22h, 4h du matin, je ne sais pas, c'est vous qui allez choisir. Donc en étant membre, vous choisissez le thème de nos lives, vous choisissez le jour de diffusion et vous choisissez son horaire. Devenez membre, ça n'engage en rien, vous cliquez. Qui fera ces lives Eh bien, Les membres de l'association Foulard Rouge de France, notre président Fabien, euh, trésorier et porte-parole Agnès, Bénédicte, euh, le membre honorable foulard rouge de l'APMC, je rappelle que c'est une association qui euh, lutte contre les fake news et donc qui est d'utilité citoyenne puisqu'elle dénonce et elle ouvre l'esprit de l'ensemble du peuple sur attention, voici des fausses nouvelles ou attention ou j'affirme celles-ci sont bonnes. Ce membre honorable des foulards rouges, c'est Jérôme, il sera amené à faire des lives sans doute avec nous aussi, et bien sûr moi-même en tant que porte-parole. Deuxième sujet, je l'ai titré « Gilets jaunes et les médias » ou euh, « Paradoxe de la gilets -jaunisation". Gilet jaunisation ». Pourquoi gilets jaunisation Gilets jaunisation c'est cette place euh, énorme depuis des semaines, voire des mois maintenant, que prennent sur les médias les gilets jaunes. Paradoxe de la gilet jaunisation, gilets jaunes et les médias, parce qu'on a des gilets jaunes qui se sont estimés, peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, pendant des années, non écoutés ni par le gouvernement ni par les médias. Cette soi-disant France d'en bas qui demandait à avoir la parole. Eh bien la parole, ça fait des semaines qu'ils l'ont. Ces gilets jaunes, ils l'ont la parole. Non seulement ils l'ont, mais les médias leur ont déroulé le tapis rouge pour qu'ils viennent dans leurs émissions. On les voit partout, sur les ondes radio, sur les journaux sur les plateaux télé, et ils ont pu s'exprimer et dire tout ce qu'ils voulaient, parfois du n'importe quoi même, mais tout ce qu'ils voulaient, sans aucune censure, aucune. Je le dis, vous l'avez tous vu, sans aucune censure, les médias les ont écoutés, les ont invités, ils sont venus sur tous les plateaux, ils étaient tout seuls, sans quasiment aucune confrontation ni censure. Et pourtant, le paradoxe, le paradoxe vous avez suivi l'actualité dernièrement, il s'instaure en ce moment une chasse à l'homme, une chasse aux journalistes. On menace de mort les journalistes, on les insulte, on les frappe, vous l'avez vu, de vos yeux vus, on les tabasse. C'est une vraie chasse à l'homme, chasse aux journalistes infernale. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce qu'après avoir mangé dans les mains des journalistes pour pouvoir avoir la parole sans aucune censure, encore une fois je le dis, eh bien ces mêmes gilets jaunes-là... Chassent les journalistes pour les tabasser. Pourquoi le font-ils Parce qu'ils estiment que les journalistes n'ont pas diffusé le message que eux, les Gilets jaunes, voulaient entendre. Pensée unique. Sous prétexte qu'on ne diffuse pas le message que eux voulaient entendre, autrement dit, on n'est pas du tout dans un débat, eh bien, on frappe, on insulte, on tabasse et on chasse ces mêmes journalistes auprès desquels on a pleuré pour avoir la parole. C'est un paradoxe terrible qui annonce, si ça continue, une pensée unique, une forme de dictature. Donc, à vos commentaires, je vous invite à commenter ce sujet, le paradoxe de la gilet jaunisation, gilets jaunes et les médias. Commentez, soyez dynamique, je veux beaucoup d'électricité, dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous êtes gilet jaune puisque je sais que vous regardez, eh bien, commentez. Dites-nous pourquoi est-ce que vous chassez les journalistes après avoir eu une parole sans aucune censure. Donc, gilets jaunes, dites-nous pourquoi. Expliquez-nous votre ressenti. Peut-être que vous n'êtes pas ces chasseurs, peut-être que vous êtes contre. Et les foulards rouges vous invitent à dénoncer cette forme de violence. Quant aux autres, eh bien, allez-y, commentez, mettez de l'électricité, toujours dans la bienveillance. On attend vos commentaires.